monde qui est content d'être dans la présence de mon Dieu à Soya. Je que au plus bon côté, on a meilleure place là ou dans la présence de Dieu. Je continue avec une série d'études autour de la crainte de Dieu et de la crainte des hommes. Nous terminer avec dixième point. Ce soir, nous, nous allons aborder, selon que mon Dieu permette nous, onzième point qui dit que eh c'est quelques hommes qui ont échoué sans la crainte de Dieu. Nous avons étudié la fois dernière, eh bien, des gens qui ont manifesté la crainte de Dieu dans la vie y a, et comment ils ont réussi parce qu'ils ont d'accord pour faire fait le choix de la crainte de Dieu. Nous avons regardé, revêt mes médaille ce soir, ou bien nous avons commencé à regarder de l'autre côté. C'est des monde nous avons regardé dans l'exemple ils ont échoué. Ils ont échec simplement, parce que, yote agit en dehors de la crainte de Dieu. C'est simplement pour nous dire à soir, mes frères, mes sœurs, bénédiction pour tout le monde qui est d'accord pour faire choix de la crainte de Dieu dans tout ce que vous fait dans la vie. Et l'issé malheur, et c'est ça que nous allons commencer à, à soya, malheur, l'issé épée qui pendait sur tête tout le monde qui choisit. Désobéit, qui choisit de respecter ou bien qui choisit agir sans crainte pour bon Dieu. Mais avant même que moi entrer dans en aspect ça, voulais attirer attention sur une réalité. Mes frères, mes sœurs, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Ça veut dire que ou pas capable vivre la vie chrétienne selon propre Perception pas ou pas qu'à vivre la vie chrétienne selon émotion ou pas qu'à vivre la vie chrétienne selon propre compréhension. La vie chrétienne, c'est la propre principal. Et bon Dieu, venons à l'église. La vie chrétienne, c'est du comment pour vivre, mais c'est pas ou choisir ou faire ça ou pas faire ça. Et dans l'exemple que nous prenons pour vous ce soir, si bon Dieu permette, nous, nous prenons pour vous ce qui peut arriver. Dans plusieurs exemples que nous prenons pour pour vous ce soir, qui c'est le cas d'Adam. Histoire que me suppose tout le monde qui la connaît, Adam et Ève, dans le jardin. Mais d'où ce soir, pour me débuter, l'habitude tue le respect. Je reprendre ça pour L'habitude tue le respect. Dès que vous à habituer avec mon Dieu, dès que vous commencez à développer un sentiment où te vous ça déjà, ou est ça déjà, et automatiquement, respect commence à diminuer. Et depuis que le respect commence à diminuer, vous commencez à prendre le mauvais chemin. Et ceci est vrai, même dans la relation avec des hommes de Dieu, il y a pile bénédiction, pile mounerat, on Parce que y a une habitude avec un homme de Dieu, ou une femme de Dieu. Jésus dit, le prophète là le pas honoré dans la patrie, qui ça L'église est ce qu'on avait là. Il y a une raison pour que le prophète n'a pas honoré dans la patrie. Pourquoi ne s'est-il passé Il prophète là. Et il avec habitué prophète là danger caché derrière ça. Là où est jésus ça, dit, n'est-ce pas le fils du charpentier Yo connais monsieur ça. Qui est-ce lié C'est petit charpentier, petit Joseph. Tandis que derrière petit charpentier, il cachait la gloire de Dieu. Que bon tu nous à l'église L'habitude tue le respect. Et de pour commencer à habituer ou pour commencer à négliger. Et de pouvoir négliger, ou à tomber dans le problème. Ce soir, nous pourrons regarder l'histoire d'Adam et Eve. Dans Genèse chapitre 3, nous avons une pile de leçons à tirer dans ça. Mais nous pourrons pour nous prendre l'essentiel, pour nous gérer le temps. Et là, je réfléchir autour de l'histoire Adam avec Eve. Bon Dieu finit créé créer dans Genèse chapitre 2. Et puis bon Dieu a ordre que le bail. Bible dit que bon Dieu, t'es convenu assez souvent le soir, de venir dans le jardin, de venir passer où est l'homme, de discuter avec lui, échanger. Qui donc, entre Dieu et Adam et Ève, t'es une bonne relation. Est-ce que l'église, bon Dieu, avait là Mais pas oublier non. Pendant qu'ils ont une bonne relation avec bon Dieu, Bon Dieu, l'autre qu que le bail, amitié, pas permettre qu'on Que Bon Dieu, bénissez-vous à l'Église. Sous prétexte qu'on vous a mis, mon Dieu, sous prétexte qu'on fait un pile sacrifice pour mon Dieu, ça pas permettre qu'on désobéisse à la parole de Dieu. De pour désobéir, de pour manquer respect à la parole de Dieu, il y a des conséquences qui sont désastreuses, qui ont privé dans la vie. Jésus t'a enseigné, dans Jean, dans Jean chapitre 6, là, petit monsieur, discipio, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que ça, l'église, là? Chaque parole Jésus a partagé avec discipio, qui était la communiqué, la vie. Parce que l'esprit, que y a, c'est l'esprit de vie. Est-ce que l'église, Dieu, avait ma soeur? Même pour comprendre également, chez le diable, les paroles parlent que le, par le et la parole du diable elle est charnelle et mortelle que Dieu à l'église chaque parole Jésus a dit monsieur dit des paroles moi dit nous on a les caché la vie mes paroles sont esprit et vie chaque parole, paroles ou la vie entre nous. et chaque fois qu'on met la parole là de côté eh bien on, côtés, on choisit route la mort c'est ce quoi ça me besoin de comprendre? Bon Dieu, il a créé le jardin. Il a l'homme et il a placé l'homme dans le jardin. Mais, bon Dieu, dans Genèse chapitre 2, verset 16 et 17, il a dit que le a été Il a dit Est a placé là, il dit pas touché. Est-ce que l'église a là Bon Dieu les lordly. Il dit monsieur Damio, nous cap utiliser toute l'autre fruit qui là, nous cap utiliser toute âme qui là. Mais il a dit quand ta que bon Dieu veut l'église Il, il a dit âme ça, il a dit qui ça pas pas Qui est-ce qui dit ça l'église Bon Dieu ça veut dire bon Dieu clairement libaille parole avec l'homme. La Bon Dieu, ben, parole, li, mes frères, mes sœurs, ma douce seule responsabilité au gain, c'est obéir à elle. Et, point que ma poé avant ce soir, Lit citer comme ça. Il dit, quand tu as la crainte de Dieu, c'est pour ton propre bien. Que bon Dieu, bénisse l'église Quand tu as la crainte de Dieu, c'est pour ton propre bien. Lorsque crainte de Dieu, c'est pour propre avantage. Bon Dieu bénouit l'église. L'homme qui crée de bon Dieu, pour qui est-ce qu'il bon l'église? C'est pour propre avantage pau. C'est pour propre bénédiction. C'est pour propre intérêt. L'homme obéit à bon Dieu, ou pas faire bon Dieu faveur. Ou pas rendre bon Dieu, puis bon Dieu, lorsque obéit à la parole. Non! Il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Ou obéit à bon Dieu, ou pas obéit bon Dieu, il était salié. Que bon Dieu veuille nous assurer à l'église. Je prie l'Esprit de Dieu, ouvrir l'intelligence ou assoua. Je prie l'Esprit de Dieu, ouvrir l'intelligence ou assoua. Parce que vous avez un pile froid de la vie chrétienne. Il y a des gens qui ont été convertis. Mais l'intelligence ne pas jamais renouvelée. L'intelligence ne pas jamais renouvelée. Ça veut dire que même ancienne anciennes pensées ont été là dans le monde. C'est toujours Et Elle est impossible si nous ne pensons pas renouvelée pour une vie chrétienne victorieuse. D'abord, par l'Esprit. Tout faut l'Esprit à propre pour recevoir la grâce Dieu. dieux. Mais tout ce soir, l'Église-là, l'autre qui est créée pour parole, mon Dieu, on prie, mon Dieu, fait ça entrer dans l'Esprit et descend dans l'état d'amour. L'autre qui est, mon Dieu, c'est pour propre intérêt, où, mon frère. L'autre qui est, mon Dieu, c'est pour propre intérêt. L'autre qui respecter parole, mon Dieu, c'est vous même cas bénéficiaire. Un bon exemple qui simple pour vous. Nous avons tous n'importe qui appareil, nous tout tous n'importe qui a voiture. Vous avez appareil qui est confectionné par une maison. Vous avez est ce qui ki est mieux placé pour tout, comment vous utilisez l'appareil ça? C'est dans la maison que vous là. Et c'est une raison fait que, dans l'appareil que vous achetez, vous mettez une notice là-dedans. Vous dire comment appareil ça fonctionne. Et bon Dieu, vous ben avez l'église Pour Vous avez qui comment l'appareil ça mais qui façon pour fonctionner avec elle Quelqu'un qui achètent ton téléphone après deux 3 trois jours, il téléphone qui se Vous avez première fois, il faut utiliser la batterie, il ne faut pas utiliser convenablement. Que qui Dieu été dans l'église Tandis que, si vous prends un temps pour vous lire, il y a un téléphone qui est dans l'église. Il faut comment fonctionner, il faut que ou utiliser les gens pour utiliser utilisé il faut des années. Ça me déduit ce soit l'église. Bon Dieu, c'est lui-même qui crée nous. Il dit qu'il sait de quoi que nous sommes. Ça veut dire que si je me de plus d'informations sur moi-même, qu'est-ce qu'il y a de moi? Bon Dieu, bon Dieu, mais nous, l'église, là. Nous mon Dieu renouveler l'intelligence pour ne pas habituer à la parole, bon Dieu. Parce que si vous commencez à habituer à la parole, pour dire verset, son téléphone, déjà. Pour dire chapitre, sont téléphone, déjà. Mabdou, qu'on commence à prendre en mauvaise direction. Parole bon Dieu, chaque jour, chaque jour, l'île ou l'autre bagaille, la donne. Et c'est pourquoi elle dit, la bonté de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassion, elles se renouvelle. Ça sont une ou, ou véritable richesse qui est infinie. Lorsque bon Dieu, bonté, bonté, bon, lorsque bonté, bon Dieu a renouvelé, ou pas qu'on ne forme ni capable de prendre est ce qu'on a l'église là? Ça veut dire qui ça? Le point que je l'ai partagé avant ce soir. Si je l'ai partagé dans tout un encore, même prier bon Dieu, ancrer ça dans l'esprit où? L'on craint mon Dieu, c'est pour le propre intérêt où? L'on craint mon Dieu, c'est pour le propre bien où? respecter respecte parole bon mon Dieu. Qui ça passé? Bon Dieu c'est lui créer nous. Et bon Dieu il lui qui contrôle tout le bagaille. Ça veut dire, là mon Dieu pas fait pas le bagaille il y a mille raisons cachées derrière ou pas connaît mais le problème pas c'est pas bien que ça caché derrière qui est plus important l'église mais ça qui est important c'est parole mon dieu responsabilité c'est obéir et je me garantit aussi que vous vivez la vie chrétienne comme ça on va pas avancer on va progresser quand tu as la crainte de dieu c'est pour ton propre bien c'est pour ton propre intérêt L'homme respectait la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, il y a des principes que cachait, il y a des dangers de la protéger au lui. Qu'on comprenne, qu'on ne pas, il y besoin d'obéir à la parole de Dieu. L'histoire a porté que dans Genèse chapitre 3, et bien, pendant que bon Dieu finit par instruction avec l'homme, il dit que y a une évasion pour faire fête dans le jardin. Vous connaissez il y a des gens qui toujours pensaient que l'on parlait de diable. C'est un monsieur ou bien c'est un bête qui e de e a deux gros cornes. Il a un cœur qui est long. Et il il a deux gros croix dedans. Et bien il a un gros pic dans la Qui qui dans la pile. Qui a couru derrière pour le piquer. Il y a des gens qui disent que le diable, c'est saloué. Nous avons tout ce soir, mes frères, mes soeurs. La Bible dit clairement, le diable est qu'on déguisait en ange de lumière. Sans pa pas penser, le diable qui a déguisé, n'a plus beau jeune j'en pas de jambes en vie. Tandis que devant, c'est le diable. Et bon, Dieu bien non, l'église-là. Ben, je me so je dois faire attention, l'église-là. Parce que dans la ke, nan bataille, il y a différentes stratégies. Donc si vous-même vous ou fixez sur votre bagaille, vous risquez de tomber dans l'échec, tomber dans malheur. Je ce soir... Le diable, j'ai la Bible enseigne, il y a différentes formes que le capable prendre. Il y a différents terrains que le peut attaquer. Mais plus quoi garantie ou gagner, c'est obéir à la parole de Dieu. Pour qui ça Parce que parole de Dieu a, vivante et puis efficace. Il dit prenez l'épée de l'esprit qui est quoi La parole de Dieu. Vous est pour que parole de Dieu même si vous ne savez pas qui ça a mis à faire, pour respecter la parole de Dieu, ça suffit pour gagner victoire. Et même tout ce soir, où est sous focus pour besoin dire tout ça diable à café ou risque de perdre tout. Parce que tout ça diable à café ou même comme humain, qui a un grand goût, qui a dormi, qui a un état de faiblesse, qui cerveau pas capable pour t'a cerné toutes les stratégies du diable. Cependant, sous respecter parole, mon Dieu, que bon Dieu bénouit l'église Que bon Dieu bénouit l'église Sous respecter parole, mon Dieu, même si le Diable a, a multiplié les stratégies, exposant M, ça fait garder. Parce que parole, mon Dieu, elle est déjà suffisant. Même toi, tu as tout sorgé pour faire. Ce n'est pas inquiétant de ça, Diable a fait ou pas. Mais c'est, est-ce que vous même vous respectez parole, mon Dieu? Est-ce que ça, mon Dieu, tout fait, est-ce que ça vous fait? impossible pour faire ça, mon Dieu, tout faire, pour périr la donne. Impossible, mes frères, impossible. L'impossible. impossible, mathématiquement impossible. Pour ça, mon Dieu, tout faire, c'est l'ou fait, et puis vous périr. Non. Maintenant, dans tête tête, on doit penser que le fait qu'on mourra, c'est périr, périr. Ce n'est pas sa question. Non. Réussissez lorsqu'on a volonté, bon Dieu. Je ne mourrai pas de dire rien. Il suffit que mourir dans la volonté de Dieu. Depuis que mon Dieu voulait le consacre bon. Puisque c'est qu'on à choisir. Ça va chanter, hein? Plein papa Mais en tout cas, quand tu te fais réfléchir, sur les posé ces mots. Puisque c'est qu'on à choisir. Plein papa Maintenant le diable stratégie il varié il y même les rappel ça ce soir sous focus sous ça on va charger problème cependant sous respecter parole bon dieu ça suffit pour victorieux Adam avec Ève pas de qui s'acte dans tête serpent ne pas de qui s'acte dans tête diable ne pas est? mais pas oublier non dans Genèse chapitre 2 verset 16 17 bon dieu t'est parlé déjà toute protection, toute sécurité, toute garantie tout côté lié, dans la parole, mon Dieu. Dès que je respecte la parole, mon Dieu, tout ça qui est privé, regardez-moi. Parce que dans la parole, mon Dieu, je réussi. Ça, mon Dieu, c'est pour bien. Et au parle qui s'est arrivé. Le fait que Adam avec Eve ne pas la parole, mon Dieu, elle a une grosse conséquence désastreuse qui va arriver dans la vie et qui a pris le moi-même ou même jour jour Je ne pas prêt focaliser pour des questions de la stratégie, tout ça qu'il a utiliser, Même je vous garder avec vous, assurer, pour vous faire un petit temps, pour attirer l'attention. une stratégie de bien utiliser, pas, la seule. Il utilise ça ou même ou gagner, pour vous faire le travail contre. Et bon Dieu, l'église. Nous avons une stratégie, nous a plusieurs que nous ne connaissons pas. Une stratégie qui est très efficace d'utiliser. nous prend Nous ça où nous Ça, bon Dieu, nous utilise li utiliser, fait ou même encore utiliser contre elle. Ce soir, l'église, là qui me dit bien dans Genèse chapitre 3. vous prenez que, à travers ce texte que nous avons mis ensemble, toute stratégie, toute stratégie, Entrée, développement et conclusion, l'un fait. il peut utiliser les cinq sens de l'homme. Que bon Dieu, ben non, l'église. Nous te de nous l'homme a combien de sens Cinq sens. Qui ça, oui, l'église Lui, la vue, l'odorat, le goût. C'est ça, nous te Mais qui t'aime tout l'église Ça, c'est bon Dieu qui est là. Que bon Dieu, ben non, l'église. Qui est-ce qui va nous expliquer? Oui. Bon Dieu qui va nous Mais bon Dieu va nous pour nous servir mon Dieu. Mais là que nous avons sens nous ne metons bon Dieu. Et nous nommer les ennemis, ils utilisent sens, nous sens nous, contre nous-mêmes. Et ça, ma vous là mes frères, nous pouvons regarder avec moi ce soir. Son force pour m'attirer attention pour nous dire que vous fait en pile prudence avec le sens. Parce que sans également, c'est des portes spirituelles. Même ben, pour exemple rapide pour vous. La Bible dit que Pierre avec Jean à entré dans ta plan. Et puis, il y a un monsieur qui a demandé. Et puis, monsieur, fixez le regard sur le monsieur qui a demandé. Et puis, il dit, monsieur, gardez-vous. Est-ce que l'église, bon Dieu, avec fait Il a un monsieur, contact ensemble avec lui. Et puis, pendant le contact, y fête un transfert spirituel qui fait. Bon Dieu, bénissez l'église. Je suis là. L'on a de bon Dieu. Sans toujours utiliser, prix faut la avec. Ça veut dire, pas crête pour mon Dieu, qui a qui pas zon, pas garder. Pas crête pour mon Dieu, qui a des bagaille Et pas éclair ou pas éclairé, non? Et pas à la mode ou pas à la mode, non? Mais bon bon pas crête pour mon Dieu, je ne dis pas garder ça. Pas de crête pour dire ça. Musique, c'est pas musique, pam. Et là, je notre souviens ça. Je dis, monsieur, musicien, yo, en pile, mes frères? Parce que en pile fois, nous cherchons. Non connexion ou qu'on tombe sous des portes qui ne pas de déboucher. Parce que, yon musique si un ascenseur. Les vini descend descendent ni Ils font pas quoi avoir. mais sont de côté. Tant que musique qui est pour, dans est pour, qui est pour, qui est pour, qui est musique pour, qui est pour, qui est pour, qui que pour, niveau qui envahit l'église là qui fait que nous attendons de toute musique que La Bible par contre ça. La sanctification chrétienne par contre ça. Si musicien, vous êtes musiciens fâchés avec par contre, nous connaissons même nous en pile, Même nous sa parole là. Donc, la sanctification chrétienne par contre, nous attendez la musique que Oui, courant théologique post-modernisme, les deux attendez que de vous pour qu'elle coûte au vle mais sanctification chrétienne pas comme ça la Bible dit que eh bien, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil et qui ne s'assied pas et ça la bible dit ça veut dire postmodernisme qui a dit ça vrai mais parole de Dieu c'est la vérité ce soir je doit attirer attention ça on va regarder soit on va tendre ça va toucher Soit inhaler, soit respirer, soit manger, il y a un impact sur la vie spirituelle. Ou soit dire que vous avez nous, l'homme a cinq sens, lui, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. On regarde dans le texte là. Comment est-ce que Satan utilise sans ça, et comment le frapper? Pour qui ça? Parce que tout simplement, ça, bon Dieu, t'es dit, faire, c'est pas ça que fait. Et même tout chef pour pas faire ça, bon Dieu m'a demandé pour faire. Ou m'a-t-il attendu aux conséquences qu'a de un jour nous Dans quel que soit nous maintenant, je pour vous rapidement, Genèse chapitre 3. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, qu'est-ce qu'il a parlé là, hein? Le serpent. Il dit à qui la femme. Nous parlons un petit exercice avec nous rapidement parce que ça me permis de nous découvrir ensemble. Si m'a parlé ensemble avec nous, vous. On vous Si m'a parlé moins qu'à parler. qui sens que moi intéresser la caillou. Mon dans Si m'a parlé, m'a parle. Je parle. Je pas dans la vision nous m'a parlé. Si m'a parlé, qui sens la caillou qui intéresse Premier attaque quand elle fait l'attaquer, les oreilles bon, En général, Fire ne tendez pas entendre, causer. Vous voyez où vous mesdames? Il ne causer. Il mes belles paroles entendre, paroles douces bon Maestro dit, il ne son. Moi, je bon son, parce que pas agréable. Bon son, je pas ajouté bon son, Maestro. Bon son. Maintenant, bon depuis que vous n'entendez, vous que vous commencer un gros risque. Parce que vous n'êtes pas quest ce que vous êtes l'église? aussi innocent quand vous paraît innocent. Mais vous attendez, pas tenté, vous avez un gros impact sur vous. vie. Soit en bien, soit en mal. Vous attendez ce soir, vous moi-même qui parle parlez avant là, son un exemple. Vous avez une très bonne perception de moi-même. Nous avons fin par parler avec pendant 30 minutes. que c'est plus gros diable qui existait. Un petit dialogue qui est simple. Alors, en sérieux, entre nous. Parce que nous avons fait texte ensemble avec moi. Si le diable al te paré, si le serpent al te paré, avec brutalité sous Eve, ou pensez, fil disco qui a déroulé et qu'on s'en prenne à passer, non, son dialogue qui a fait. Amiablement, son bac tendrement, son doucement, il vient causer avec Eve. Son échange de bon voisinage. Ça veut dire, imaginons que Satan qui a fait rentrer en matière. Lorsque la prière sous Eve, il ne vient pas dire Eve, sortez manger aujourd'hui. Non? La libé sous Eve, lui salue-le convenablement comme un bon gentleman. Salut la belle. Vous comprenez ça? Salut Fleur. Tu es extraordinaire ce matin. Vous avez fait la flatterie basée style. Et depuis commencé à flatter fire, vous arrivez, vous lever dans l'air. Vous voyez faut vous avez Du coup, lorsque vous êtes dans une situation que bon parole à tomber, vous avez tendance qu'on prendre une autre dimension. Suivez la psychologie texte là pour vous. Pas qu'il y une brutalité du tout dans ça, non? Il n'est pas même confirme, non Il pose nos questions à bons jeunes gens. Il dit, Dieu. A-t-il réellement dit On va être bien simple. On va être sans importance. Vaguement comme ça. Dieu, a-t-il réellement dit Mais pas comme ça le débuté, non Il a une introduction. fait. Et puis il y a amené d'amnan dans belles paroles, ça y est. Et puis Damna dit même qu'il est content de belles paroles, ça y est. ce que est bizarre Est-ce qu'elle est ouvert? Hein? Dans Genèse chapitre 3, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Son bagage est tranquille, il passé, son bagage est très cool. Le fait que Damnat confortable lui-même, lui soit-il à l'aise, lui soit-il flatté, lui soit dans l'autre dimension, il dit, bonsoir, passez dans les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 Amicalement, deux mouns kapale. Tandis que, à qui est que parlé amicalement? Avec le diable. Je veux attirer attention. Le diable ne pas venir avec brutalité. Il est venu doucement. Il est venu tranquillement. Tandis que, des discours là qui porter la mort. Que bon Dieu, Bédo. Je veux dire que, rassurons que nous avons parlé. Nous avons parlé. Jésus dit: mes paroles sont esprit et vie. L'elle parle, elle communique la vie. M'le ce soir, l'on parle, l'on attend dans le monde. Est-ce qu'on prend le secret à la communique ou? Si le pape boit la vie, la boit la mort. Que bon tu veux nous, l'église? On a le rapide pour nous gérer le temps. Premier côté, elle frappe la dame, dans, dans les oreilles. Et puis, bon parole commence à tomber, bon échange commence à fait? Nous parler? Non, verset 4. Alors, son discours qu'a fait. Alors, le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez. Nous pas comprendre l'église. Pendant la parole elle dit doucement. Pendant la parole elle dit tranquillement. Mais dès paroles, parole, ça, vous savez, la force pour désobéir mon Dieu. Ça veut dire qui ça? Quel que soit. Formule qui utilise depuis l'abdim pour me faire ça, bon Dieu, pas me faire son parole ennemi Bon Dieu, ben l'église. Dans le verset 4, il dit avec Damnon Ou pas mourir, c'est pas vrai. Bon Dieu, pas fait ça. Bon Dieu, trop bon pour le taquito mourir. Bon Dieu, son Dieu d'amour. Ou pas mourir, vrai. Et où pensez-le comme ça. Mais non, non, verset 5, est-ce que l'église a même là? Hein? Il dit, mais Dieu sait que le jour vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. On continue rapidement pour nous gérer temps. Verset suivant, qu'est-ce qu'il a dit l'église La femme vit, est-ce que l'église a même là, hein La femme vit que l'arbre était bon à manger. Il faut qu'il y ait là l'église. Bon, pose une question. Je vais regarder ensemble. Selon nous-mêmes, est-ce que c'est la première fois que j'ai Eve tombé sous Absa dans le jardin non. Ou d'accord même Dans l'information que le là a dit que, bon, Dieu dit que tout Absa qu a, eu, mais il dit Absa pas touchelle. Ça veut dire que ce n'est pas pour la première fois que Eve lui est. Mais ça me dit comprendre à soi. Après, elle a fait un des de serpents. Vision elle a changé. Amen. Ah, nous a compris, l'église. Avant elle était bien, il y a des well, bonnes à manger. C'est bon Dieu nous l'église. Avant qu'on soit well, chaque matin elle levait levé le well. C'est dans le périmètre, elle n'a pas attiré. Elle était bonne à manger. Elle était agréable. agréables. pas là. Après elle a fait temps de discours serpent. a Oh, Dieu bénou l'église a. Nous devons attention à qui elle soit attendée. Nous devons attention à qui elle soit brachée. Parce que nous devons attendre elle qui destinée ou tout. Que bon Dieu bénou ben l'assoye a. Dame n'en qu est qu'on nous parle déjà. Mais elle pas dire, je me sens qu'elle est bon à manger. Mais quand elle est serpent elle parler peut font Elle fait la vie de cerveau pour lui. Et puis que ça dit, la femme vit... Que l'arbre était bon à manger. Agréable à la vue. Du coup, automatiquement, elle vient de les gens qu'elle qui ne doit t'en Même tout l'église églises, où elle est C'est -ce bonjour Bonsoir de rien avec moi Je vous rappelle tout ça non série déjà. Il faut admettre que vous êtes intolérant Pour faire la route chrétienne, il faut d'accord à des moments où dit que vous dites que fermé faut d'accord ou pas une ouverture d'esprit faut d'accord tu arriérer sous pas prêt pour ça bon compte arrivé sanctification à bout de là parce que pour sanctification gemme nous pas capable parler en pile avec elle pour sanctification gemme musique ou pas attendre pour sanctification gemme nous pas capable ami avec elle pour sanctification gemme condition pas capable accepter N'entendez pas parler, casser tes bois dans les Bon sang, habilité qu'on voit chaque jour, pas t'attirer là, quand je finis de parler avec ses points, quand je finis de parler avec le diable, il y a l'autre bagaille. Et puis, lui y a l'Abla, agréable à la vue. Et automatiquement, lui y a lui bon poule manger. Et mais là, il y a l'Abla qui sort dans les oreilles. Qui deuxième pas ça, ça se avec la femme, non Deuxième sens, deuxième sens. La vue. Premier sens qui s'est débrouillé. Lui, il parlait, il lavait les oreilles, il lavait les têtes, et puis il a fait un travail. Lui. Deuxième sens, qui frappait. La vue. Il fait d'amener un autre bagaille qu'il ne patrouille avant. D'où, vision, il est très lié étroitement avec ce qu'il attendait. Ce attendait, il est capable de faire un bagaille tel ou tel autre couleur. Ce soir, tout l'église a fait attention à ce qu'on attendait. Parce que ce qu'on attendait a un impact sur la vie. Et où ça dans le texte là. Eve, perception changée. Après, elle finit d'entendre. Discours serpent. Deuxième sens qui de frappait, c'est la vue. Pour ouvrir l'intelligence. Et automatiquement, Zoharé l'a frappé. Dieu l'a frappé. Ça reste verset à dire. Elle, elle, elle, elle, elle prit de son fruit et en... Mais je que l'église psychologiquement parlant ou qu'on on manger ou image ou bien photo mais j'aime tellement bien présenté ou fait déjà une idée de qui goût manger ça gain parce que l'église même là dans le marketing on fait ça très bien ont bien présenté produit ou manger à tellement belle puis au montré que comme dit vapeur qui monte la donne et pour ou qui goût manger ça gain et quand on y va plus pousser, ou quand même supporter qu'il y a une odeur, il y Et bon, Dieu bien l'église l'église. Ça veut dire, les Eve, les eh bien, à l'aise, agréable à la vue et le bon à manger, automatiquement, Eve prend une odeur. Il réniflait. Il finit en il fait le et puis il renifle il prend odeur. Et Eve, le... Franchi l'étape, ça y est, qui s'est passé? Suivez bien mes frères, mes soeurs. Et pas par pas en prendre non? Que bon Dieu, ben nous l'église. Il dit que elle prie de son fruit. Qui s'est touché dans la galerie là? Le toucher. Il parler avec, lui il fait faire il utilise utiliser, sens olfactif. Et maintenant, qui s'est passé? il toucher. Et là, il fait tout ce qu'il s'est fait ni manger, toutes 500 sens yon participé. Tandis que son petit dialogue que t'a fait tout simplement. Et dans ce petit dialogue qu'il t'a fait, le fait qu'elle ne respecte pas tes paroles, mon Dieu, eh ça va avoir de graves conséquences sur l'humanité. Ça crie, et eh automatiquement que Eve, lui prend où ça? T'as dit, elle fait une qui ça le fait? a le bail, Marine. Adam t'a deux choix. Soit le manger ou bien le pas manger. Mais vous comprenez bien, oui? Eve qui t'a mangé déjà. Eve choisit quand? Elle choisit un camp. C'est là que le bon Dieu avait là. Adam après, maintenant, a décidé. Si Adam mange, il parlait dans le même camp avec Eve. Et si Adam pas mangé, il a prêté dans le camp, bon Dieu. Adam réfléchit. Adam dit Bon Dieu, madame, moi. Voilà, dans l'église. Adam dit Qui ça? Bon Dieu, madame, deux possibilités. C'est soit que le dans madame, non. La position madame non. ou bien qu'elle dit, madame, je ne bien pas entrer dit Madame maison. Je ne vais pas prêter à bon Dieu. pas à bon Dieu. Je ne vais pas à bon Dieu. Je ne vais pas prêter à bon Dieu. Je ne vais pas prêter à bon Dieu. Je ne vais pas a qui pas décision, ça que Automatiquement, spirituellement parlant, rapporté que mon Dieu coupé. L'amour spirituel. Automatiquement, ça arrivait. Femme n'a pas la, l'aile la par le gars pile douleur. La terre vient maudite. maudit. Vient a pas qu'un problème qui arrivait. À cause de qui ça? Parce que simplement, l'homme, pas respecté parole, bon Dieu. Non, ça, pas plus simple, non, ça paraît plus banal, fais attention avec ça. Le respecte parole mon Dieu, c'est pour bien être. Si Eve te respecte parole mon Dieu, douleur ne peut pas augmenter dans la grossesse. Il ne peut pas tout te cacher derrière ça. Si Adam te respecte parole mon Dieu, il ne peut pas très très dur pour le gagner peine. Et séparation, ça, bonne communion te gagner Dieu. Il ne peut pas te couper. Je finis pour me dire que l'on crainte mon Dieu, c'est pour propre bien. Le respecte paroles, parole mon Dieu c'est pour mien. le propre intérêt. Même si vous ne pouvez pas avoir des conséquences de désobéir à la parole de mon Dieu, toi ou tard, vous payez payer les conséquences que mon Dieu